Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser des chouquettes. Nous aurons besoin pour cela de 12,5 cm d'eau, 12,5 cm de lait, 150 g de farine, 100 g de beurre, 4 œufs, 2 sachets de sucre vanille, 60 g de sucre perlé, une poche à douille. Dans une casserole, versez l'eau, le lait, ajoutez le beurre, une pincée de sel, le sucre vanille, portez le tout à ébullition sur un feu moyen. Retirez la casserole du feu, versez la farine en une seule fois. Remuez rapidement à l'aide d'une cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Mettre la casserole sur feu doux et mélanger pour dessécher la pâte. Versez la pâte dans le bol du robot équipé d'une feuille. Dans un bol, à l'aide d'une fourchette, battre les œufs et les verser un à un sur la pâte. Avant d'ajouter le reste des œufs, assurez-vous que la pâte soit bien homogène. Bien mélangée, la pâte doit former un bec lisse lorsque l'on trempe une spatule. Versez la pâte dans une poche à douille, puis dressez vos choux sur un tapis de cuisson ou du papier sulfurisé. Les choux vont prendre du volume à la cuisson. Pensez à bien les espacer lors du dressage. Saupoudrez les choux avec du sucre perlé. Enfournez les chouquettes dans un four préalablement chauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Les chouquettes sont prêtes. Je vous souhaite une très bonne dégustation. A bientôt.